Combiner les outils de gestion du temps Maintenant que vous avez appris comment créer un horaire hebdomadaire, un plan de session et une liste de tâches, il est temps de penser à combiner ces trois outils. Idéalement, lorsque vous aurez créé votre plan de session et votre horaire hebdomadaire, la liste de tâches devient un point entre votre horaire immédiat et les dates de remise. D'abord, jetez un coup d'œil à votre plan de session. Qu'est-ce que vous devez faire pour vos cours cette semaine? Prévoyez d'avance dans les prochaines semaines. Avez-vous des gros projets sur lesquels vous devriez commencer à travailler? Ensuite, notez les éléments afin de créer votre liste de tâches quotidiennes. N'oubliez pas d'ajouter vos engagements personnels importants, par exemple rendez-vous, épicerie, etc. Ajoutez des durées approximatives pour chaque élément et fixez l'ordre de priorité en utilisant la méthode ABC123, 1, 2, 3, ce qui vous aidera à identifier les tâches importantes de chaque journée. Enfin, regardez votre horaire hebdomadaire et déterminez quand vous terminerez chaque tâche. Cherchez les blocs horaires spécifiques que vous avez mis à côté pour l'école ou votre vie personnelle. Si vous avez beaucoup de tâches à faire cette semaine, vous aurez peut-être besoin de trouver du temps supplémentaire sur votre horaire pour pouvoir tout faire. Félicitations, vous savez maintenant comment combiner votre horaire hebdomadaire, votre plan de session et votre liste de tâches quotidiennes. Merci d'avoir visionné cette vidéo.